Si on casse une côte, c'est pas grave, mais autant réanimer la personne. Mais ne pas aller trop vite, car c'est comme dans une éponge. On dit la PLS, le massage cardiaque, oui effectivement on va apprendre euh, tout ça parce qu'il ne faut pas être des adultes pour euh, sauver une vie. Vous êtes capable de sauver une vie bah, Je m'appelle Céline, je suis infirmière en salle de réveil au département d'anesthésie et réanimation à l'hôpital Cochin, donc à l'assistance publique. et euh, Je suis aussi formatrice sur les gestes d'urgence depuis presque bientôt 10 ans au centre d'enseignement des soins d'urgence. C'est-à-dire qu'en France, on a beaucoup de retard par rapport à d'autres pays sur la formation des gestes d'urgence. Du coup, euh, j'ai monté une heure, une vie en disant « Tout le monde a envie de savoir, personne n'a le temps, je viens chez vous, avec le matériel nécessaire, vous apprendre des gestes qui sauvent ». Ce samedi matin, je suis venue former le Conseil municipal des enfants euh, aux gestes qui sauvent. J'ai mis l'accent sur vraiment euh, l'inconscient qui respire, donc la PLS et l'arrêt cardiaque et surtout de se dire qu'ils sont capables de le faire même s'ils si ne la... sont pas des adultes en fait. Ils n'ont pas du tout eu peur, ils sont extrêmement réceptifs. Euh, C'est pour ça que la formation doit commencer tôt, chez parce qu'ils sont capables de tout faire et très rapidement et d'apprendre très très très vite. Alors, on a fait une formation au premier secours, tout ce qui est gestes qui peuvent sauver des vies, comme le, le massage, massage cardiaque, cardiaque, la position latérale de sécurité, savoir utiliser un défibrillateur. Ce qui m'a le plus plu ce matin, je pense que c'était le massage cardiaque, parce que tout ce qui est sang, moi, ça, ça me dégoûte un peu, et du coup, je préfère avoir les outils et tout ça pour aider le, au mieux la personne à sauver le... La sauver quoi. Moi ouais, c'était des fripurulateurs parce que tu... sinon j'ai peur de faire une bêtise. Bah, on a appris à faire euh, le massage cardiaque, à euh, savoir si euh, une personne est inconsciente ou fait un arrêt cardiaque. Euh... On a appris à compresser quelqu'un quand on va dire il y a du sang. Parce que si le sang s'échappe trop, bah, ouais, et, euh, il, va vi il va se vider tout son sang et, il va et périr. Je remercie la mairie de Montrouge déjà de cette initiative parce que c'est très important que ça se développe au niveau des enfants et même au niveau de toute la population. Pardon. Merci à la mairie et puis surtout au conseil municipal des enfants qui, on espère, va pouvoir faire une énorme pub pour ces gestes qui sauvent parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental que tout le monde se forme. J'en parlais à mes amis d'école, à mes parents, à ma famille. Moi aussi. Pour sauver des vies. Venez apprendre les, ouais, les premiers secours. Voilà, on peut les apprendre chez les pompiers. Il y a plein d'endroits. Oh, bah, C'est sûr que ça va être utile. Pas forcément tout le temps, mais euh, la plupart du temps. Au moins s'il y a quelque chose de grave, tu sauras quoi faire. Et tu sauveras la vie de quelqu'un, sûrement. Euh, bah, ça peut servir. Euh... Tout le temps, sur euh, dans, euh, dans un parc d'attractions, en ville, dans un centre commercial, à la plage, ça peut servir partout.